Split <rires> On est on m'aurait Hop là guys, roule ma poule. Après 37 heures de ville jusqu'à Tournu, la voie bleue jusqu'à Lyon, la Via jusqu'à Avignon et la véloroute de la Méditerranée jusqu'à Join-les-Pins, c'est désormais vers Nice et sa charmante communauté de huileurs que nous allons clôturer cette chouette aventure. Une girobalade d'une quarantaine de kilomètres magistralement organisée par Christophe un huileur d'Antibes qui va nous guider tout le long de la Baie des Anges entre le Cap d'Antibes et Nissa la Bella où nous pourrons enfin déguster la cuisine missaarne. Il est 9h du matin et nous nous dirigeons au Jardin de la Pinède. Christophe Dracard, Alsacien d'origine mais ici depuis 20 ans. Donc Bienvenue les wheelers de l'Alsace. Florian du Verdon, Cédric d'Avignon. Gabriel de Nice, euh, 20 ans, Nice, euh, Nice euh, de cœur. Voilà. Et c'est en longeant la baie des Anges qu'on se dirige vers le plateau de la Garoupe, le point dominant, la presqu'île d'Antibes. Euh, tu vas tu ouais. nous chanter une chanson <rire> euh, Non, ça ira <rire> On n'est pas bien là hein ah bah Alors. bah C'est au bout d'une modeste ascension que nous arrivons au phare de la Garoupe un ouvrage d'art qui culmine à 103 mètres d'altitude et qui est l'un des phares les plus puissants de la côte méditerranéenne. Le phare de la Garoupe, qui est au, sur le Cap d'Antibes. Après avoir admiré le paysage, nous avons rejoint la côte en sillonnant un quartier on ne peut plus chic, zigzagant entre les voitures de luxe et les grandes villas, jusqu'aux abords de la Petite Grenille pour savourer une anecdote de Christophe. Ceux qui se rappellent du film le, sur un arbre perché avec deux finesses. ceux qui l'ont vu. À la fin, il y a un plan où euh, ils embarquent le, le, la bagnole avec un hélicoptère et ils vont la, la, la balancer quelque part sur une île au milieu de l'océan, je sais pas où, et en fait c'est sur cet îlot. Après ce point culture cinématographique, c'est au parc de Ponteille que nous allons retrouver d'autres vénérables huileurs de la région niçoise. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour. Luc, Claude, salut, Denis. Là, on est sur les abords du rempart du Vieil Antibes, voilà, qui est quand même plus ou moins fortifié, avec Vauban qui a laissé son passage avec le magnifique fort Vauban que nous allons passer tout à l'heure, qui est près du port Antibes. Là on est encore à Antibes. Alors. Là t'es encore à Antibes et ça, dans le, le port. port c'est le port d'Antibes. C'est le port d'Antibes, sachant que Antibes est un très gros port. Un grand port muni d'une statue monumentale de Jome Plensa, nommé le Nomade, et que nous avons dignement honoré. Revoir, et la boule Quelques kilomètres plus loin, c'est Villeneuve-Loubet et son port de plaisance si caractéristique qui sera notre étape pour siroter un breuvage célébrant l'amitié chevine de nos guides du jour. La bouteille, une. et bienvenue dans la plus belle région. Après l'Alsace voilà. Désaltéré, c'est désormais Nice, sa promenade des Anglais et surtout la verbe de Gabriel qui vont éblouir cette portion du chemin. pas belles nos pistes Si, si. Un laurent du var pour les parties festives du soir, c'est un endroit où la jeunesse a habitude de se réunir régulièrement, on va dire. C'était moi, le Var. Voilà. Heureux l'élève qui, comme le Var, suit son cours sans quitter son lit. C'est quand qu'on mange C'est faire un malaise et c'est au restaurant Lou Balico, riche du prestigieux label Cuisine Lissarde, que nous allons passer un excellent moment gastronomique où entre pisse à la dière, beignets d'aubergine, aux pistou et tourte de blette, on va refaire le monde de la huile. Encore merci à nos hôtes de nous avoir fait découvrir ce petit bijou gastronomique. C'est bon ce qu'on a ah fait oui. <rire> C'est sous ce slogan audacieux que nous continuons la balade direction le port de Nice. C'est super joli la Côte d'Azur, c'est un peu encombré de gens mais bon, on s'y fait. L'ascension de la corniche qui mène au parc du Mont Boron va nous permettre de découvrir le fort de mont et ses perspectives pittoresques sur Villefranche et beaulieu sur Mer. Après avoir fait le tour de cette structure militaire du XVIe siècle, on reprend la balade dans le parc du Mont Boron pour redescendre vers le centre-ville de la capitale azuréenne. C'est une des... vue très très très très magnifique. Le temps d'apercevoir quelques pointus, ces barques traditionnelles de la région, et c'est l'ascension de la colline du château qui nous attend. C'est d'ailleurs à son sommet que Christophe a trouvé une manière bien à lui de recharger les batteries de sa roue. Je recharge. On va reprendre la Recharge. On a été ravis de vous recevoir, vous êtes les bienvenus ici. Je sais que ça va être dur, ça va être un choc pour vous de quitter une si belle région. On n'a rien pour vous aider, on n'a pas de médicaments sur nous, mais surtout, pardonnez-nous pour la déprime que vous allez avoir, ok Et faites-vous aider en rentrant. Hein. Il y a des psychologues pour ça. Une psychologique s'impose. Et sachez que vous êtes ici chez vous, revenez quand vous voulez. On vous attend, on a l'autre côté à faire Non mais c'est des conneries les requêtes. Allez salut tout le monde, au plaisir, c'était un vrai plaisir Ciao Non mais euh, bon, on réitère ce qu'on vous a dit, faites-vous aider quand vous rentrez. Il va y avoir une période d'isolement qui va être difficile à passer, hein et euh, voilà. Et puis au bout d'un moment, les souvenirs, vous allez les perdre, bien sûr, avec un petit peu d'alcool, tout ça, hein, puis, euh, vous reviendrez à la vraie vie, quoi, hein. en Alsace. Quoi. Allez, salut a bientôt Et c'est ainsi que se termine cette aventure de 1200 km au bord de la Méditerranée. Allez, c'est parti Et 8 à la place Pour nous, c'était pas tout à fait fini, puisqu'on en a profité d'être dans la deuxième plus belle région de France pour visiter le coin, faire du canyoning, un peu de bronzette, et franchement, on en avait bien besoin, et surtout, du bateau. C'est d'ailleurs ainsi que s'est blessé et a eu le privilège de débarquer sur la croisette de Cannes avec les pompiers. Bref, c'est avec des souvenirs plein la tête et la conviction que cette Giro nous fait faire plein de jolies choses. qu'on vous souhaite bien aussi bien à vous, très chers spectateurs, ouais. de vivre d'aussi belles aventures. On remercie toutes les personnes qui ont contribué à rendre ce parcours si palpitant, épique et joyeux. On remercie tout particulièrement Luc Dubuiler, Justin, Luc, Chloé, Dracard, Fleu le Normand du Var, le très vénérable Claude, Luc, Christophe, Cédric et Gabriel de nous avoir si bien accueillis. On espère que cette série vous a bien plu, car on compte bien en réaliser de nouvelles. Hop la guys, et roule ma poule